L'intérêt de parasol, en fait, c'est de pouvoir suivre sur toute une saison de pâturage euh, l'impact de l'arbre, essayer de les quantifier, qu'ils soient positifs ou négatifs, voir les compromis qui peuvent être trouvés dans les, dans, enfin, au sein du système entre les différentes composantes la composante arbre, la composante prairie, la composante animale. Donc moi, Je suis co-responsable de l'action qui concerne les mesures de comportement, de bien-être et de performance des ovins au pâturage, donc sur la partie animale, euh, donc qui a pour objectif de mesurer l'impact des arbres sur le, les performances des animaux en relation avec la qualité de la prairie, euh, sur le bien-être, notamment en relation avec l'effet d'abri que peut avoir l'arbre, euh, et sur leur activité euh, générale et l'utilisation qu'ils font euh, de, de l'environnement avec les arbres. Une des questions principales à laquelle nous nous intéressons, c'est le bien-être animal. Donc l'intérêt d'avoir des arbres qui peuvent procurer des abris aux animaux. Donc on va analyser euh, l'activité des animaux à différentes périodes de la journée pour voir comment ils utilisent euh, les arbres, est-ce qu'ils sont souvent sous le couvert des arbres ou est-ce qu'à certaines périodes de la journée ils sont en dehors Voir, on va essayer de mesurer les, les, les bienfaits des arbres, notamment en période de chaleur, sur la, en mesurant la fréquence respiratoire, qui peut nous permettre d'avoir un indicateur indirect du stress de chaleur, c'est-à-dire si l'animal a une respiration euh, rapide, donc euh, qui est plus soumis à un stress de chaleur. Et à contrario, on va également voir s'il si, euh, ne pourrait pas y avoir un impact négatif vis-à-vis -vis des insectes, qui pourraient eux aussi se rassembler euh, sous le couvert des arbres, en mesurant euh, la réactivité des animaux euh, aux insectes, pour voir s'ils sont plus gênés, lorsqu'ils sont sous les arbres que lorsqu'ils sont en dehors des arbres. Voilà. Après, la deuxième question qu'on a, c'est de suivre le comportement général de l'animal, notamment son comportement alimentaire, voir comment il s'alimente sur la prairie, voir éventuellement à certaines périodes de l'année, est-ce qu'il consomme les feuilles des arbres euh, comme ressources supplémentaires. Après, il y avait ce qui concernait euh, le, le stress que peut engendrer l'arbre, par sa présence, est-ce que pour lui c'est un élément rassurant en fait, qui euh, qui du coup entoure un petit peu les animaux et euh, les rassure, ou est-ce qu'au contraire c'est un élément perturbateur dans la mesure où euh, de façon euh, très imagée et caricaturale on pourrait euh, on pourrait se dire euh, il peut cacher un loup derrière chaque arbre et euh, du coup voilà comment l'animal ça on n'a pas d'idée je pense de comment l'animal euh, perçoit l'arbre. Il y a les bienfaits, bien, bien évidemment, par rapport aux abris que procure l'arbre. Ça, je pense qu'effectivement, on, on verra selon les périodes de l'année que les animaux euh, utilisent euh, les arbres. Après, la perception qu'il en a, euh, donc avec le stress que ça peut engendrer, donc avec après des répercussions sur le, le bien-être. Euh, je pense que ça, pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas d'idée du tout. Donc, nous, on va essayer de faire quelques mesures euh, euh, avec des états de vigilance, notamment lors des, lors des bilans d'activité, voir si les animaux sont plus vigilants lorsqu'ils sont sur une prairie avec des arbres que sans arbres, par exemple. Euh, mais ça, je pense que c'est ouais, intéressant parce que du coup, euh, nous, on, on imagine des effets bénéfiques tout de suite, mais ça se trouve, pour l'animal, euh, il perçoit les choses tout à fait différemment. Donc... Euh mmh.